Oui, alors, chez Ikea, j'ai trouvé un tabouret, une petite, mais c'est va Hans Le Spinner, c'est son nom, est en train de virer au phénomène dans les cours de récréation. Ce jeu de toupie que l'on passe d'un doigt à l'autre connaît, parce que c'est colossal et inattendu. Plusieurs grandes enseignes sont même en rupture de stock. Dans ce magasin parisien, on en a vendu 600 en seulement 3 jours. On a découvert une vidéo J'ai trouvé l'objet le plus satisfaisant du monde Regardez Non je n'ai pas tout ça On peut pas laisser faire ça oh, On faut faire quelque chose non Fini de un plan Un plan d'attaque. On l'a perdu. Elle rester là, peut-être. hein oh non, arrête! Elle tournée Tournée Attends, elle est foutue, c'est très, c'est tourner. Tourne. Pas ça, jamais. C'est malin, ce truc. Oh. Putain. Fais pas ça. Non, fais pas ça.